Bonjour à tous. Alors, je regarde les pages des, sur Facebook, les groupes et les personnes également qui s'expriment. Vraiment, j'aimerais vous alerter de manière urgente. Je vais parler du vaccin. Il y a des personnes qui sont déjà vaccinées et d'autres pas encore. Et le problème, ce n'est pas qu'il y ait un conflit, non. C'est important de respecter le choix de ceux qui ont désiré se faire vacciner et puis celles qui ne le veulent pas. Ça, c'est très important. Je vais parler de la différence entre ces deux groupes. Pour les personnes qui ne sont pas vaccinées, si elles souhaitent faire la fête, voyager, elles sont dans l'obligation de passer le test PCR. Euh, si ce test est négatif, alors OK, elles peuvent voyager. S'il est positif, elles sont assignées à résidence et c'est normal. Pour les personnes qui sont déjà vaccinées, elles ont un document qui leur autorise à voyager, à se déplacer, faire la fête. Vous pensez que le test PCR, ce n'est pas la peine Elles sont protégées à 100% Si elles sont vaccinées, ça veut dire qu'automatiquement, elles sont négatives ah ben Non, non, vraiment non. Ces personnes qui sont déjà vaccinées, elles doivent également se protéger comme celles qui ne le sont pas. Euh, respecter les gestes barrières, passer les tests PCR et que ce test soit négatif. Il ne faut pas oublier que lorsqu'on est vacciné, on peut très bien être euh, positif. Moi, je connais des personnes qui se sont fait vacciner avec les deux doses. Et elles ont eu donc l'habilitation, l'autorisation de voyager. Elles ont attrapé, en fait, elles ont été déclarées cas positifs. Euh, quand même, euh, en étant positives, eh bien, elles peuvent transmettre le virus. Ce n'est pas n'importe quoi. Donc, je vous en prie, n'imaginez pas qu'une fois qu'on est vacciné, on est protégé à 100 Non, absolument pas. Même lorsqu'on est vacciné, on peut très bien, euh, même si on est négatif, on peut être porteur du virus et le transmettre, contaminer quelqu'un d'autre, une personne qui n'est pas vaccinée, et même une personne qui est vaccinée, on peut la contaminer. Donc C'est pour ça que je voulais euh, vous alerter d'arrêter euh, un débat qui est inutile entre ceux qui sont vaccinés et ceux qui ne le sont pas. Je vous encourage à la solidarité, à prévenir aussi euh, les personnes qui sont vaccinées, euh, ben de se protéger, qu'elles ne pensent pas qu'elles sont libres, finalement, de, euh, de ne pas euh, retomber positif. Elles peuvent euh, être porteurs du virus tout en étant négatives. Alors, c'est important que cette information circule partout. Euh, Moi-même, je suis une personne sourde et je vous donne une information à vous, à la communauté des sourds, pour que chacun euh, on puisse se protéger comme il faut. Voilà. Allez, au revoir. J'espère bientôt vous rencontrer, peut-être. Au revoir.